C'est ça C'est ça Quand euh on l'a déjà fait, euh, on met la corde qui coupe le sang et bon, voilà, donc. donc Il n'y aura pas de preuves de ce que vous avez dit hein Pour bien prudent. merde oui. C'est pour ça que ça nous fait mal de tête. Ah non, c'est le de deux. 02 mmh. c alors de mmh. Alors, pile mmh. Euh, ouais, par là, ouais. Mmh. C'est là que c'est sport. Ah, c'est le petit jeune de l'équipe. Ouais. Je ne ah, en fait. Je suis pas diplômé. Ah, voilà. voilà. Moi j'ai pas de problème de recyclage. Bah nous c'est pas qu'on est diplômé, hein. c'est qu'on va nous recycler parce qu'on est trop vieux. des <rire> <rire>